bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous parler du bois fossilisé qu'on appelle aussi bois fossile bois pétrifié ou bois silicifié alors oui ça fait beaucoup de noms je sais mais en gros on l'appelle euh, en fonction de nos préférences moi je fais je dis souvent bois fossile ou bois fossilisé le bois fossilisé c'est une pierre qui est vraiment fascinante je vais vous amener à en voyage dans l'histoire ancienne de la terre. Son nom vient du grec pétro qui signifie pierre et littéralement bois transformé en pierre et c'est là que toute la magie opère et que tout commence. Le bois fossilisé il va se transformer euh, par un processus de pétrification. Donc tout d'abord le bois doit être enterré rapidement et isolé de l'air. Il faut pas qu'il y ait d'oxygène pour qu'il ne pourrisse pas. Ensuite, une fois qu'il va être sous terre, euh, il va y avoir de l'eau qui va couler et qui va être riche en minéraux et qui va couler à travers le bois et qui lentement mais très lentement va remplacer les fibres organiques du bois par des minéraux et ce processus il peut prendre des centaines voire des milliers voire des millions d'années ben, tout dépend des conditions du sol, des conditions environnementales, de la composition chimique, du bois. Il faut savoir que les premières preuves de bois fossilisé remontent à environ 541 à 252 millions d'années. Donc c'est pas rien et on peut en trouver partout dans le monde. Alors ça, c'est vachement bien, ça peut arriver à tout le monde. Alors, je, vous ai pas, je vais vous parler de deux endroits, notamment un en Grèce, à Lesbos, où se trouve la plus grande forêt pétrifiée qui fait 150 km2. Donc, je vous montre les photos, vous voyez, c'est assez aride, mais on voit par-ci par-là des, des, du bois fossilisé. Mais aussi en France, et notamment dans la forêt carbonifère fossile de Chancloson, c'est dans le Gard. Alors, je vous montre les photos aussi, là c'est moins évident, personnellement, comment dire, j'aurais pu euh, passer à côté mais sans rien voir du tout, mais bon, je vous montre les photos. Au fil du temps, le bois pétrifié peut prendre différentes couleurs, différents motifs en fonction des minéraux présents dans l'eau et la façon dont ils vont réagir avec le bois. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure que vous pourrez retrouver évidemment sur la boutique en ligne euh, AmbianceMinéraux.fr. Les plus courants qui se trouvent dans le bois fossilisé, euh, c'est euh, le quartz, mais on peut trouver aussi beaucoup beaucoup d'autres minéraux comme l'agate, le jaspe, la calcédoine, la pyrite, etc. Le bois fossilisé se compose en grande partie, tout le temps, de dioxyde de silicium. Alors, je vous rappelle qu'on l'appelle aussi bois silicifié, et ça, ça vient de silicium. Et vous allez voir que le silice a vraiment son importance quand on parlera de ses propriétés. Le bois fossile il peut avoir plusieurs couleurs en fonction des minéraux qui le composent. Si par exemple on retrouve dans sa composition chimique du fer, eh bien on va avoir des couleurs qui tirent vers le rouge. Si il y a du carbone, ça va être vers le noir, du cuivre, du vert et si la composition chimique principale reste le silice, là on sera plus sur du blanc ou sur du gris. Le bois fossilisé, il peut varier donc de du blanc au gris, au beige, au brun, au rouge, au jaune, au vert et même au violet. Mais en général, c'est vrai que les couleurs les plus courantes qu'on va retrouver dans le bois fossilisé, c'est quand même les tons, les tons de la terre, les tons naturels comme le brun, le beige, le gris, le noir. Donc vous l'aurez compris, les minéraux remplacent donc les, les matières organiques du bois la composition chimique du bois fossilisé varie donc en fonction des minéraux qui se sont substitués au bois d'origine. La composition chimique du bois fossilisé peut également euh, varier en fonction bah, de l'âge du bois, en fonction aussi de la nature géologique dans lequel il a, il a évolué, dans lequel il s'est enfoui. Euh, donc tout ça, ça va faire qu'il va y avoir des couleurs différentes. Donc ça, tout ça signifie forcément qu'il peut y avoir des variations dans les propriétés physiques, psychiques, spirituelles du bois fossilisé en fonction de tous ces facteurs-là. Mais en lithothérapie, on est parti du constat que le silicium, le silice, était toujours présent. Euh, donc ces propriétés en découlaient. Mais ça veut aussi dire qu'en plus de toutes les propriétés qu'on va voir, qu'on va évoquer tout à l'heure et qui seront étroitement liées au silice et l'énergie de l'arbre et eh ben forcément il faut savoir qu'il y aura d'autres euh, propriétés en fonction des minéraux qui se sont ajoutés au fil du temps. Donc au fil du temps, les minéraux remplacent les cellules du bois tout en préservant sa structure et c'est ça qui est chouette parce qu'on le voit essentiellement dans les tranches de bois fossilisées, je vous en montrerai tout à l'heure parce qu'on reconnaît bien la tranche du bois, parce qu'il a gardé, on voit bien qu'il a gardé sa structure, on voit l'écorce qui est, qui est fossilisée, enfin, c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que pour les propriétés du bois fossile, on va se baser donc essentiellement sur la présence de silice et sur toutes les énergies que l'arbre a traversées tout au long de sa transformation parce que, je vous dis, il garde sa, truc, sa structure, ça reste du bois. Et tout ça, ça, ça ressort forcément. On en parlera plus en détail tout à l'heure. On va regarder maintenant ces différentes couleurs. Donc vous pouvez le trouver, par exemple, je vous montrer un galet très clair. On est dans du blanc, beige, marron. On va avoir des couleurs un peu plus foncées, enfin du rouge, de l'ocre, du beige, du blanc aussi un peu. On va avoir, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, il y a tout un côté vraiment brillant, euh, où là, on retrouve un petit peu le, la présence du quartz. On voit en bas le côté violet. Donc, ça, c'est des galets un petit peu plus gros on a des galets un peu plus petits. Voilà, avec d'autres galets voilà qu'on peut qu'on pourra tenir facilement dans la main lors d'une méditation on en parlera tout à l'heure aussi et donc vous avez les tranches alors polies sur deux faces ou sur une face là je vais vous montrer polies sur deux faces et vous allez voir les différences de couleurs qu'on va trouver alors il faut savoir que très souvent on va retrouver des formes on va retrouver des visages on va retrouver des arbres, on va retrouver des animaux. Quand on les regarde vraiment de près, euh, c'est incroyable. Là, je vais vous montrer... Hop, ça c'est une face polie. Donc cette face-là n'est pas polie. Vous voyez Et à chaque fois, on est vraiment sur des choses complètement différentes. Et je vais vous montrer le mien. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un cœur. Voilà, et celui-là, il est très, très souvent dans ma poche. Alors, le bois fossilisé, c'est une pierre qui est dure. Euh, euh, elle est entre 6,5 et demi et 7 sur l'échelle de mots. Ça, c'était la petite aparté que j'avais oublié de vous préciser. Passons maintenant à ses propriétés. Alors, les propriétés physiques, pour commencer, qu'est-ce qu'on a Renforce les articulations, les os et les tendons, soulage l'arthrite et les rhumatismes. Alors ça, c'est en partie dû au silice qui agit contre la déminéralisation, qui renforce les os en activant le métabolisme du calcium. Donc toute, toute cette, cette partie physique, vraiment, on va retrouver ça grâce au silice. Sur le plan physique, on conseille souvent le bois fossile aux seniors pour prévenir des, des fractures, mais aussi aux enfants pour assurer une bonne croissance. Donc le côté physique les fractures, les os, les tendons, euh, l'arthrite, etc. C'est le silice. Sur le plan psychique, on voit dissipe les fatigues chroniques, apaisant, sécurisant, stabilisant, favorise la tension, augmente la concentration et la mémoire, favorise la patience, aide au lâcher prise, dissipe les fatigues chroniques. Euh, le, je reprends sur le premier. Ça, ça vient aussi du silice qui combat l'épuisement et de plus son côté apaisant, sécurisant, stabilisant, ça aide aussi à diminuer la fatigue. Ce point-là, euh, sécurisant, stabilisant, euh, aide à diminuer la fatigue, c'est un mélange de l'action du silice qui stimule le bien-être intérieur et de l'énergie contenue dans le bois qui... Il a en lui cette symbolique d'être apaisant, sécurisant, stabilisant, stabilisant avec ses racines. Et puis voilà, dès qu'on voit un arbre, dès qu'on voit du bois, ça respire un petit peu tout ça. Pour favoriser l'attention, augmente la concentration et la mémoire. On retrouve l'action du silice qui lui agit sur les problèmes de mémoire, qui est un équilibre du système nerveux. Et pensez aussi à ce bois qui a traversé des milliers d'années la mémoire de la terre qu'il a en lui donc quand on a favorise la mémoire on part aussi sur cette symbolique de l'arbre qui lui a une mémoire de la terre qui est, qui peut aller jusqu'à des millions d'années favorise la patience le bois détient forcément en lui l'énergie de la patience il vibre patience avec tout le temps qu'il lui a fallu pour se transformer la patience on va forcément avoir cette cette énergie là qui va qui va nous, nous être transmise parce qu'il a eu beaucoup beaucoup de patience Aide au lâcher prise le silice nous aide à nous ouvrir à des idées nouvelles à lâcher l'ancien à, à et là penser encore à ce bois qui a accepté le fait de ne plus faire partie intégrante de l'arbre et qui a accepté de se transformer et parce que oui, le bois fossile, ce sera vraiment un allié de choix si vous êtes dans une période de transformation qui sera sûrement longue, comme toute évolution. Au départ, vous allez me dire il n'a pas choisi de tomber de l'arbre, de quitter l'arbre, etc., d'être fossilisé, mais il a lâché prise et c'est devenu quelque chose de magnifique sur le plan spirituel, on retrouve pierre d'ancrage aide à la méditation. Alors le bois fossile est bien entendu une pierre d'ancrage. Elle est reliée au chakra racine. C'est une pierre qui est douce en plus. C'est une pierre qui va donc vous ancrer à la terre. Je suis sûre que l'image de l'arbre et de ses racines est sûrement venue à l'esprit de beaucoup d'entre vous parce qu'on s'ancre évidemment avec le bois, euh, avec lui vous aurez l'ancrage, vous aurez la connexion à la terre. Il va vous aider à ancrer les énergies et à équilibrer les corps, le corps physique. Donc l'ancrage, ça va vous amener quoi la stabilité émotionnelle, le bois fossilisé ben, il peut aider à stabiliser les émotions, à favoriser la paix intérieure, ce qui est essentiel pour maintenir un bon ancrage. Ça va vous amener l'équilibre énergétique, le bois fossilisé il aide à équilibrer les énergies du corps, en particulier celles qui sont associées au chakra racine bien évidemment. L'ancrage va vous aider à renforcer la confiance. Le bois fossilisé, il peut aider à renforcer la confiance en soi, à favoriser l'estime de soi. Et ça, ça peut aider à se sentir plus en sécurité, plus confiant dans, dans sa relation avec la Terre, dans sa relation avec soi, dans sa relation avec les autres. La libération des énergies négatives, et oui il y a ça aussi parce que forcément quand on est bien ancré on a toutes les énergies négatives qui repartent vers le sol, on s'en débarrasse. Le bois fossilisé il peut aider à ça, à libérer les énergies négatives qui sont stockées dans le corps pour nous aider à l'ancrage et à la connexion à la terre. Pour ce qui est de la méditation, donc en prenant un galet dans la main, donc que ce soit un plus gros galet ou un plus petit galet, on va se connecter à la sagesse et à la stabilité du bois fossile. Et la personne qui va faire ça en méditation, elle va pouvoir se sentir plus enracinée et plus centrée. Donc vous voyez le bois fossile, c'est vraiment un sacré allié pour notre bien-être, c'est pour ça que je l'aime tant. Mais il ne faut pas oublier d'en prendre soin, comme tous les minéraux. Donc il faut évidemment le purifier et le recharger. Alors, ça se passe comment avec lui Certains préconisent de le purifier sur un lit de sel. Étant donné la, la, la diversité de minéraux qu'il peut contenir, personnellement, je pense, préfère ne pas conseiller cette méthode qui est toujours risquée parce que le sel est très corrosif donc on peut abîmer la pierre sauf en indirect bien sûr mais pour le bois fossilisé pour le purifier le plus simple c'est de le tremper dans de l'eau si possible déminéralisé ou de source, ça je vous le dis tout le temps si possible et pour le recharger vous pouvez le mettre sur une jode de quartz, ça c'est vraiment le plus pratique mais si vous n'en avez pas vous pouvez euh, le mettre au soleil, je rappelle, au rayon doux du soleil. C'est important Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter et aimer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao